Et salut à tous les astraliens, c'est Gabriel et aujourd'hui on se retrouve donc pour le premier épisode sur Dueling Nexus. Donc c'est la même chose que Master Duel, sauf qu'il y a, un, on peut choisir en TCG ou un OCG. Et on peut dire aussi euh, voilà. Donc l'inconvénient c'est que c'est un site internet, c'est pas un logiciel. Et donc on va faire le premier épisode. Alors je crois que c'est celui-là que j'ai gagné. Donc, on va voir les cartes qu'il euh, avait en main. Les risques call. Voilà les cartes qu'il avait en main. Je crois que c'est celui-là que j'ai gagné. Quelque chose comme ça. Je sais pas. Je sais plus. Ah oui, je suis bien celui-là où j'ai gagné parce que.. Voilà. Il a croyé euh... qu'il allait euh... en faire euh... le poids contre moi. Voilà. Et là j'ai détourné le projet d'accélération de flamme c'est dingue là j'ai pu faire mon euh, deck volcanique okay. Là, il m'empêche de digérer. Yo yo yo. Quand hein? ah, a... bon. je lui dis que c'est un apunta. Un mirage. Bon. Ils sache que ce qui. ce ne savait pas, je vais pouvoir faire. Et là, voilà, j'ai gagné. Normalement, j'ai gagné, si je me trompe pas. Voilà, j'ai gagné. Donc, première win avec le deck pyrovolcanique. Voilà, tout simplement. Donc, ça sera le titre première win avec le deck euh, pyrovolcanique. Donc, ça sera euh, contre euh, du. Il a les commandes. Il a pris les son deck. Effect Bella. Euh, bah Première victoire du deck Pyro Volcanique. bien sûr, je vais rentrer mes autres decks au dessus. Hein, mais pour l'instant, c'est.. Euh, c'est pas prévu au programme de les rentrer tout de suite parce qu'ils ne sont pas tous euh, complets donc bien sûr ceux qui seront complets, je vais les mettre dessus mais ceux qui ne seront pas complets, ben, je ne vais pas les mettre dessus donc voilà, donc, comme le deck salamandre qui n'est pas complet euh, fini totalement, que je n'ai pas rentré dessus euh, j'ai encore beaucoup, j'ai encore le deck euh, machine, le deck euh, terre, le deck euh, le deck euh,